Tout part du besoin de vivre une histoire qui deviendrait récit. Une petite histoire. À force de se raconter... Une taffe, une gorgée de bière. Une taf, une gorgée de bière. Une taf, une gorgée de bière. Certains une taffe, auteurs une... se perdent une gorgée de dans bière, leur une taffe. À moins que ce ne soit leur personnage qui échoue sur les rivages de la une réalité. Taffe. Une gorgée de bière, une taffe. L'un ou l'autre prend ici le corps d'un musicien et d'un acteur. Suis en Chine. Ça pourrait être ailleurs Pour nous compter son je histoire Je ne sais pas, pas trop pourquoi je monte ses marques À l'époque où il vivait en J'habite en face de cette vieille bâtisse fréquentait Batiste, un petit bordel face de son appartement Et je vois cette guirlande rouge à l'entrée tous les soirs Elle traîne par terre Comme si elle voulait qu'on la suive Le monde, tu l'aimes ou tu le quittes Ou bien tu fermes ta gueule et tu prends ce qu'il y a Le monde, tu l'aimes ou tu le quittes Ou bien tu fermes ta gueule et tu prends ce qu'il y a à prendre Shanghai, karaoké, hôtel c'est un récit concert. C'est du théâtre électro-acoustique. Un chemin à rebours de Gustave Flaubert. Signant définitivement l'échec de l'éducation sentimentale. Un autre club Pas grand-chose qui change, à part la couleur de peau de la serveuse.